Salut J'espère que vous portez tous à merveille. Plein de bonne humeur pour cette vidéo sur laquelle je vous présenter plein de nouvelles fonctionnalités que j'apporte à la chaîne. Et effectivement un nouvel axe de réalisation est en train de prendre forme sur lequel je vais pouvoir m'appuyer pour aborder le sujet de la créativité. Donc si vous avez envie d'en apprendre davantage, boum on attaque par ça direct. Yo, euh, nouvelle thématique, euh, effectivement ça fait deux semaines que je réfléchis à comment je vais agencer cette euh, ce, ce nouveau thème que je mets en place, euh, donc des vlogs, l'idée pour moi c'est de faire un point et de vous présenter euh, les analytics euh, sur euh, les évolutions de la chaîne, sur les chiffres etc. Et euh, bon bah j'ai trouvé un petit concept pour mettre ça en, en place et que ce soit un peu fun et punchy, euh, on voit ça en plusieurs points. Le pro oui. Ah, attends deux secondes. Ah, tu, veux, tu veux présenter les points Je présente. T'es un peu enroué quand même. Si, si, t'es un peu... En... Non, ouais. Ok, bah merci. Euh, bah, donc, deuxième point. <rire> 5 nouveaux thèmes à présenter. Les vlogs, donc en l'occurrence. Euh, bah voilà, bah merci. Euh, et des tests VST. Tu. Non, non, pas, ok. Bon bah. bah Toi, t'es pas enroué par contre, hein. <rires> heureux, une ok. Et donc, salut euh, les Donc, s'il a dit ça, je fais ce que je veux. Comment ça Quoi C'est nouveau, ça, je. Non, je sais ce que je veux. Ouais, non, donc, et, parce qu'on peut, je peux. Moi, je t'ai pas interrompu pendant que. Tu sais, je suis pas venu comme ça, hop, euh, non. C'est nécessaire. Ben bah, alors, J'ai mon libre avec tout ça, j'ai beaucoup Et puis, j'ai tout ce merdique mais alors, parce que. Euh, ça, Yes. Yeah. Ah, L'idée est, est assez simple, évidemment. Euh, je vous le présente, parce que c'est moi qui l'ai sous, donc, euh, les logiciels qu'on utilise et qu'on sait construire. L'idée est euh, d'avoir payé, il y a deux véritables réseaux, non seulement c'est plus fiable, mais en plus on profite des mises à jour. Euh, donc on a un petit côté de ça qu'on peut utiliser euh, euh, très simplement quand on est sur un séquenceur, en fonction de nos besoins, des euh, questions. out yeah. Poche Je peux en faire un Ouais euh, Ben bah poche En fait, c'est assez simple. Euh, vous avez déjà vu des musiciens euh, appuyer sur des touches euh, colorées. Euh, vous allez comprendre tout de suite, je vous donne un exemple. Je prends les Simpsons, je le sample, je rejoue tout un par un. Je crée un, un beat par-dessus, un groove, et euh, bah, je mets tout ça en place et je le joue en live. Bah, voilà, c'est ça que j'appelle la section poche, effectivement. Euh, pourquoi bah, Ça génère beaucoup de visibilité. Et c'est un peu le concept, hein, parce que si je fais des vidéos et que ça ne sert à rien, bah, ça ne sert à rien. Et, euh, et, et du coup, bah, voilà, c'est assez simple. Euh, quatrième point de ces nouveaux thèmes les tips. Alors là, c'est très fa... Non, là, c'est... Je continue. Non, mais quand même... Si, si, non c'est moi, si, alors là tu, enfin non, si parce que en fait c'est très simple aussi, c'est des raccourcis clavier. En fait l'idée pour moi c'est de vous présenter à la fois des raccourcis clavier mais aussi des petits logiciels qui sont fournis avec Ableton par exemple, qu'en général on ne connaît pas parce qu'on a tout un tas de bah, de VST, de synthé et d'effets qui font qui font le taf pour ça. Et euh, bah, effectivement l'avantage d'Ableton c'est qu'ils mettent en place, comme beaucoup de séquenceurs, toute une gamme de logiciels que vous pouvez utiliser où il n'y a pas une interface graphique de fou. Mais en fait, euh, bah, ça fait le taf et du coup, bah, l'idée c'est de vous présenter ce que je peux utiliser parmi ceux-là, ce que j'ai repéré qui qu fonctionnait plutôt bien et euh, ce que j'ai envie de mettre en avant. Euh, bah, des fois, ça vous donne la texture que vous recherchez et en fait, ça optimise un peu les temps de latence pour faire corps avec votre créativité, ce qui est le concept aussi. Le cinquième point de ces cinq nouveaux thèmes... Oh oui, je vous laisse la main parler en même temps, enfin je ne sais pas. Euh... Bon, bah ok, bah, prends le relais, vas-y bah ben non enfin je sais pas si tu. Non, si tu veux présenter. Coaching artistique, si t'arrives bien à le présenter, moi ça me. Tu vois, oh les mains. La section coaching. Bah bon, ben c'est facile. En fait, euh, avec le blog et les vidéos, on va compenser un petit peu et humider les deux concepts et, et les deux canaux pour pouvoir mettre en avant euh, des souvent on pense pas à comment formuler une idée et, et ça nous arrive également bien souvent euh, quand elle est pas formulée comme on aimerait en fait elle tombe plus hein. L'idée de ce que j'appelle le coaching, hein, toute prévention gardée, c'est de, de, de pouvoir vous formuler des idées sur euh, comment composer, comment arrêter son travail, comment agencer un euh, fait live par exemple et beaucoup de, de, de, de sujets sur, euh, sur l'ensemble de la composition qui peuvent vous permettre de vous lancer. Oh, je n'arrive pas. Donc bah plus vous faites et plus je transmets une idée forme ou du autre, plus je réponds aux interrogations que tout à fait. Sérieusement. Bon bah, les chiffres maintenant rentrons dans le vif du sujet, euh, on est passé au 1er janvier où j'ai relancé la chaîne elle existait depuis un moment mais je faisais pas grand chose dessus on est passé de 83 abonnés à 1,8 kg euh, très récemment donc euh, bon on est au 1er mars disons euh, euh, voilà et donc du coup on a fait un sacré bond euh, jusqu'à 21 kg vue du coup bah merci ça fait ça fait aussi ça vous fait plaisir Oui moi aussi ça me fait plaisir. Euh, J'ai uploadé plus de 25 vidéos ce qui est pas mal sur les 45 jours qui sont passés. Euh, en général en moyenne on est à 1,38 minutes. Donc 1 minute 38 de visionnage sur les vidéos contre les 20 secondes en général en moyenne. Bah Ça par contre c'est un très bon chiffre et ça fait plaisir c'est-à-dire que le contenu est bah, plutôt bien et il vous plaît. Euh, 97% des personnes qui ont généré toutes ces vues sont des non abonnés. Alors là, on a mis un petit triangle. Ouais, tu veux... Ouais, ben bah là... Là, mais lâche-toi, fais-toi plaisir, c'est... Je compte sur toi. Euh... Non mais t'as raison, il faut, il faut les, c'est pour ça qu'on a mis un, c'est pour ça, c'est, enfin, sinon on n'aurait pas. Bon mais en fait voilà, c'est ça, c'est ça qui, voilà si, si, si si si, si c'est bien en fait. ben forcément parce que ça veut dire que mes hashtags sont bien. Euh, bon mettez des pouces bleus quand même, c'est-à-dire que en fait tu enfin t'as compris parce que sinon tu les vois pas dans le. Et en fait tu scrolles et, et après tu comprends pas pourquoi tu. Mais c'est simple. Donc <rire> 90% des vues sur les réseaux sociaux. Ça aussi c'est bien en fait, tu vois, c'est pour ça que j'aurais dû un petit peu l'attirer. Enfin, parce que en vrai, Reddit, par exemple, je ne le connaissais pas du tout avant d'attaquer. Euh, bah, je crois qu'à 90% sur ces 97, ça vient de là en fait. Et oui, on peut avoir toutes ces données là sur les analytics de YouTube. 18 à 44 ans. Bon, j'ai, enfin... Oui, c'est normal, c'est un peu la cible aussi. Hein. Donc voilà. Euh, 86,8% sont des hommes. Oui, ça, je te laisse la main, oui, par euh, contre. Oui, absolument. Bah oui. 80% des clics sur les fiches. Ça, c'est bien. C'est-à-dire que je ne les fais pas pour rien. Bon, c'est-à-dire que quand elles sont là et que vous les voyez, vous, euh, hop, tu cliques. C'est bien, c'est l'intérêt de le mettre. Du coup, c'est bien, si, bah, voilà, ça veut dire que ça marche. Et effectivement, euh, 20% de mon référencement, donc ce qu'il faut, qu faut en comprendre. Si, si, enfin, je t'explique aussi, Enfin, écoute un peu. 80, 20% pardon, 20% euh, des recherches euh, qui ont mené à ma chaîne et donc qui ont valorisé ma visibilité, viennent de Mike M. Alors là mec... Euh... Non si si, faut, faut le dire, c'est bien. Ça c'est bien, c'est bien aussi. Comme quoi, faire des interviews et faire de la promotion, bah oui effectivement j'en récolte aussi les fruits. Mais tant mieux, c'est-à-dire que lui surtout, il bah, y a du monde qui vont chercher à essayer de le découvrir. Et si lui il y arrive, et si on continue à le mettre ça en place, bah l'ensemble des artistes qui sont autour, en profite, le label, les lieux, donc bah, oui j'ai pas eu toutes ces idées pour, c'est toi qui les a eu, c'est lui qui les a eu, c'est lui, ouais bah, ouais bon, la magie du montage, euh, vous l'aurez compris, désormais oui j'ai des notes et je, oui je refais la conclusion parce qu'elle le mérite, et c'est l'occasion aussi de le dire plus euh, euh, calmement et sereinement. Euh, donc cette nouvelle section, qui se veut un peu didacticielle, sur laquelle je vais présenter tout le processus euh, de créativité, tout ce qui est lié à celui-ci, euh, m'a vite fait comprendre au travers de, du visionnage des vidéos de tutoriels, ou euh, de vulgarisation du savoir et des compétences, euh, ça m'a fait me rendre compte qu'il manquait une part euh, essentielle à ce processus qu'il est très difficile quand on est seul derrière la caméra de révéler. Et effectivement, lorsqu'on bosse avec un autre musicien ou par exemple lorsque vous rencontrez une vieille connaissance dans le métro euh, sur Paris, ce qui risque de ne pas être le cas en ce moment, euh, effectivement vous, bah vous avez ce naturel là qui revient au galop. Et euh, j'ai trouvé cette solution pour réussir à imager euh, cette réalisation et ce nouvel axe que je suis en train de prendre pour euh, les DJ 7 pour les vidéos sur le sur les set live, pour les vidéos sur les VST, les coachings, etc. Quand il y a cette interaction, elle m'oblige quand je suis derrière la caméra de faire corps avec l'improvisation. Effectivement, c'est un exercice un peu plus difficile, mais euh, au travers de cette naïveté où je déconne en fait, assez simplement, bah, ça me permet de, bah, de lâcher prise et de refocaliser sur l'essentiel puisque j'ai pas un autre musicien qui travaille avec moi et en fait ça implicitement et par expérience, je sais que c'est ça qui va me permettre d'avoir des idées en live et de pouvoir les filmer en live et ce moment là vu que je sais jamais quand il va tomber et afin de m'éviter de réaliser des longueurs incommensurable de vidéos et de faire un dérush pendant des heures et des heures, bah, je trouve que cette idée est assez pertinente. En plus, elle me permet de m'accomplir en termes de réalisation, c'est-à-dire d'essayer de pousser un peu le vice. et vu que j'ai des interactions au travers de dialogues avec ces fameux personnages, bon bah, je peux créer un petit storyboard et, et me plier à celui-ci, mais il y a une très très grosse part de spontanéité euh, qui m'oblige effectivement à essayer d'aller au-devant de ce processus de créativité, pour vous en faire part le plus simplement du monde. Voilà. Et donc euh, bah, je trouvais que cette conclusion un peu plus calme était plus appropriée effectivement que celle que j'ai improvisée sur la vidéo précédente que du coup vous ne verrez pas. Et, euh, et voilà, il me reste... Ah oui. Euh, effectivement c'est de rigueur en ce moment. Euh, une petite image parce que j'ai compris que le cerveau humain fonctionnait très très bien par association d'images. Et effectivement quand on apprend, en s'amusant, bah, on apprend beaucoup plus vite. Euh, à Tchernobyl, il y a trois ingénieurs qui étaient effectivement sur place qui se sont décidés à aller au sein de l'accident afin d'éviter une seconde explosion qui aura été évidemment plus catastrophique. En fait, en ce moment, effectivement, je crois que la sagesse, l'humilité et l'idée de responsabilité civile ou d'intelligence collective veuillent qu'on se veuille du bien et qu'on veille les uns sur les autres. Du coup, ce que j'ai envie de dire et pour le dire autrement et ça donne sens effectivement à ce pourquoi j'organise ce nouvel axe comme ça, c'est parce que quand on énonce les choses différemment, bien souvent le message percute. Et ce qui va nous manquer aujourd'hui, c'est ces associations d'images. Et effectivement, tout ce que je peux voir, je ne le vois pas comme ça. Et du coup, c'est là où je me dis que c'est très pertinent comme réseau social YouTube parce que ça permet en toute humilité de pouvoir transmettre ces formulations autrement. Et si nous étions ces héros-là, finalement, d'autrefois, aujourd'hui Et si nous prenions sur nous, effectivement, de nous confiner Parce que je pense véritablement que le poids de la culpabilité, bah, on ignore tout de la prochaine seconde et qu'on ne saura pas qui on a contaminé. Mais effectivement, pour ces trois personnes-là, ils ne sauront jamais. Mais c'est un peu l'idée aussi, est-ce qu'on a véritablement besoin de le savoir En revanche, ce que je sais, c'est qu'on a tous cette envie inhérente de veiller les uns sur les autres. Donc je pense que c'est une question de bon sens que bah, de se concentrer à essayer de réduire les impacts autant que faire se peut pour le bien de tous. Et j'avais écrit plein de notes et je viens de l'improviser et ben bah, voilà, c'est ça que j'essaie de transmettre au travers de cette nouvelle chaîne que je mets en place. Je vous souhaite de vous porter tous très bien, de prendre soin de vous et des autres, c'est effectivement très important. Check À plus